Mais oui, je pense pas que je joue un jeu, c'est ce que vous voyez à l'école, c'est gars, C'est vraiment je c'est ce que avec les différents C'est Bonjour, Adrien. Bienvenue à la Société des Jeux. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, on se retrouve en ce samedi matin pour euh, partager une vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Thank you, papillon. de <rire> Tu me reviens là, je suis en train de pratiquer pour ma vidéo. Un petit peu dessus, s'il vous plaît, gars. Attends, c'est pas vrai. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, on se retrouve en ce samedi matin pour ma première de ma vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui c'est ça? Adrien? Ben... Adrien, c'est toi? Ben oui, mais Martin, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Je me suis en train de dormir. Oui, toi, oui, peut-être, mais moi, je travaille de nuit, je donne oiseau de nuit, je prépare ma vidéo. Ah, et ça parle de quoi? Euh, C'est censé parler de moi, puis ben, à vrai dire, je sais pas vraiment quoi dire. Ouais, C'est long, non? Euh, ben, ça va être beaucoup moins long si tu me poses des questions, peut-être. Bon, OK. Si ça me permet de me recoucher plus vite, j'allume la lumière et j'arrive. Parfait, on fait ça. <rire> j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Martin Montreuil et c'est une chance extraordinaire que j'ai, sachant qu'il y a quelques mois à peine je le regardais sans pouvoir imaginer un jour le côtoyer. Martin, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup l'invitation, bonjour Adrien. Avec... Et bien réveillé, ça va, là, ça va. Du coup, Avec la lumière, ça, ça va mieux, avec les lunettes aussi alors, la première question que je vais te poser, c'est une question que tout le monde se pose. Euh, tu as su fédérer une communauté avec le temps de viewers qui sont très très fidèles, qui sont très actifs aussi, hein, y compris dans les commentaires. Il y a une vraie convivialité finalement dans tes vidéos qui, qui semble assez spontanée. Euh, Martin, en vrai, il est sympa ou pas? À toi de me le dire. Mais oui, je pense pas que... Je joue pas un jeu. C'est Ce que vous voyez à l'écran, c'est de l'authentique. C'est... Euh... C'est vraiment comme je suis, puis c'est ce que j'essaie de communiquer avec les, euh, les différents euh, intervenants. Donc, c'est une grosse communauté qui s'est bâtie au fil du temps. Puis oui, j'ai considère tous comme mes amis. Donc, euh, je pense que je les ai même personnellement tous rebaptisés euh, quand je leur écris. Euh, ouais. Est-ce que tu imaginais euh, en arriver là quand tu as commencé? -ce que on... as pas du tout, tout, oui. Pas du tout, parce que je faisais ça vraiment dans un coup de tête que j'ai fait, je me suis installé dans un sous-sol, j'ai fait ça sans en parler à personne, je pense que personne n'a su que je faisais ça pendant près de six mois, puis euh, ça a comme pris de mais ça a pris du temps, ça a pris une bonne année avant que ça décolle, euh, et le, le succès est venu, surtout avec euh, certains concepts qui ont, qui ont marqué, puis qui sont restés là à. à, à sont restés pour la chaîne. Là. Mes, mes vidéos d'actualité sont là depuis 4 ans. Mais il y a également quelques bonnes séries là, que j'ai faites avec euh, le 7 e Continent, entre autres, là, qui, qui m'a mis sur la map. Donc, euh... Oui, c'est... Je, je m'attends à la signature. C'était quand la première vidéo? Agui. Okay. Euh, bonne question. C'est euh, décembre... Euh, ça va faire 5 ans en, déce en décembre. D'accord, oui. Pas si vieux que ça, finalement. Hein. Euh, et c'était sur quel jeu? <rire> tu me poses des mannequins, je dirais « Lord of Waterdeep ». d'accord, okay. euh, Tu avais déjà dans l'idée de faire quelque chose qui serait euh, aussi régulier ou c'est en voyant que ça fonctionnait que tu t'es dit « il faut que j'en fasse plus et que, que je le régularise euh, » C'est une clé que j'ai trouvée avec le temps, le fait d'être assidu puis d'avoir une séquence régulière, le monde s'habitue à un créneau puis ils reviennent plus régulièrement. Euh, c'était pas du tout dans mon planning dès le départ euh, j'essayais d'en faire trois par semaine, j'ai quand même maintenu le rythme mais c'était pas imposé ma vidéo l'actualité s'est imposée par le temps, tous les samedis matin puis euh, c'est un vrai challenge à tenir là, parce que dans mon cas à moi c'est tourné le samedi euh, soir euh, comme tu peux voir, je ne prends plus jamais. C'est souvent le tard le soir que je fais ça pour le samedi matin, pour que ça sorte en, en France, entre autres, là, avec le décalage. Que vous voyez pas justement les choses se développer comme ça À quoi on pense quand on fait sa première vidéo Qu'est-ce qu'on se dit Pourquoi on veut la faire quelque part Je pense qu'on est très insouciant. On sait pas trop dans quoi on s'embarque. Euh, on essaie des choses. Certaines fois, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres fonctionnent pas. Puis dans mon cas, ça a pris un certain temps avant que je trouve mon ma zone de confort, mon créneau. Mais euh, quand ça clique, après ça, ça va hum. bien. Alors aujourd'hui, je le, je le voyais encore récemment, ta, ta chaîne continue à, à gagner des abonnés, elle est toujours en progression. Euh, est-ce que pour toi, dans ce domaine-là, qui est quand même un domaine qui reste de niche, plus ou moins de niche selon les pays, est-ce que tu vois un glass ceiling Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, de toute façon, je ne pourrais pas en gagner plus mécaniquement Est-ce que tu crois que tu es loin de ce, ce ceiling-là non, je suis pas loin. Euh, ça reste des chaînes très spécialisées. Un créneau de gamers euh, francophone. Ça aussi, c'est assez ma marginal. Puis le nombre de personnes qui écoutent les, les vidéos, je sais qu'on va plafonner dans pas grand temps. Euh, je regarde les autres chaînes euh, que je côtoie. On a quand même plusieurs euh, abonnés. Là. Il y en a qui réussissent à se démarquer. Et, euh, mais personnellement, j'en fais pas une carrière, c'est pas moi. Je fais ça par. C'est un hobby pour moi. Donc euh, je, je sais que ça diminue, puis mais j'essaie de pas focusser sur les abonnés. Pour moi, c'est c'est une récompense, vous êtes là, tant mieux, puis vous êtes pas là, ben, je continue à partager ma passion pour ceux qui écoutent. Ce de... n'est pas un stress pour moi. Alors justement, je trouve que pour le nombre d'abonnés que tu gagnes et que tu as, tu es assez peu présent sur les pages Kickstarter, par exemple. Alors, je ne sais pas que tu n'es jamais là, mais tu es quand même assez peu présent. Pourtant, c'est un des gros moteurs pour obtenir de la visibilité. C'est quoi le secret de Martin, finalement, pour continuer à grimper C'est juste bouche à oreille, tu penses, ou un petit peu l'algorithme euh... Et je, je, je, je, probablement c'est le fait que je suis très réactif avec les commentaires des, euh, des abonnés. Je reste, euh, je réponds, je, je me fais un devoir de répondre à tout le monde, d'entretenir une conversation, d'entretenir euh, la communauté, la, la proximité. C'est probablement la seule réponse que je pourrais te donner intelligente sinon l'algorithme, je la connais pas du tout comment, comment ça fonctionne. Mais je suis pas je suis pas quelqu'un qui va booster mes publications ou qui va faire de la promotion, ou euh, je, je, je, je, je suis loin de ça. Est-ce que tu t'estimes à peu près le temps que tu passes par semaine à répondre aux commentaires, uniquement à répondre? <rire> c'est presque aussi long que faire la vidéo hein, au bout de l'année. Euh, ben, je vais surtout parler de ma vidéo du samedi parce que c'est elle qui est là assis, de façon assidue. puis Surtout de ce temps-ci, c'est pas mal la seule que je fais régulièrement. Euh, ma vidéo du samedi va me prendre peut-être euh, 3-4 heures de préparation dans ma semaine un 3-4 heures de préparation de montage puis de tournage dans la journée du vendredi plus un autre 2 heures, 3 heures de, de montage donc au total c'est un 8 à 10 heures au total pour une vidéo puis euh, répondre à, aux abonnés je le sais de le faire régulièrement dans les journées qui suivent mais euh, je sais pas, je passe peut-être un, un je dirais un bon trois heures de réponse C'est une vidéo. vraie active hein, sur, sur YouTube. Tu n'as que les, les commentaires les plus récents qui apparaissent et il faut peut-être éventuellement scroller dans la liste. Je ne sais pas comment tu fais. C'est euh, assez fastidieux pour le <rire> coup. Euh... Ben, non, non, il y a des fonctions pour le faire. Quand tu t'envoies dans le, le, le gestionnaire de tâches de, de YouTube, tu es capable d'afficher seulement les, celles que as, les commentaires que tu n'as pas répondu. Ouais. Puis là-dessus, ça te permet d'étrier. Ce qui est dur, c'est ceux qui répondent à mes réponses eux je les vois pas. Et là ça arrive que j'en je, manque dans, dans le lot. Mais euh, est-ce Est-ce qu'il ne ça... serait pas plus intéressant, peut-être que tu fais d'ailleurs que je ne suis pas au courant, hein, de, de passer plus simplement par un forum ou un, un quelconque réseau social pour tout ça Toi tu, tu préfères te focaliser, vraiment rester sur ce médium-là, YouTube, euh, pour toutes les interactions avec tes, ta communauté J'ai essayé, hein, puis je suis vraiment pas bon là-dedans. Euh, j... De gérer un compte Instagram, gérer un compte Discord, gérer un compte euh, euh, Facebook. Euh, quand plus les plateformes s'accumulent puis plus mon information se parce que souvent j'ai du monde, pas plus tard que la semaine cette semaine dans ma vidéo, j'ai fait un appel à tous pour dire j'ai un abonné qui m'a envoyé des règles de lueur mais je ne suis plus capable de les retrouver. Euh, C'est sur une des mon nombreuses plateformes que j'ai. Puis. Euh, Genre, je reçois quand même beaucoup de, de, de communication, fait que ça devient de lourd à gérer tout ça. J'essaie quand même de me focaliser juste sur un, un emplacement qui est plus simple. C'est une pression peut-être non de, de devoir suivre, Est-ce que de, de peur de je sais pas, vexer ou faire de la peine à ceux qui ne vont pas répondre alors que tu réponds à tant d'autres. Est-ce que tu vis ça comme une pression finalement tu, tu le fais assez euh, simplement? C'est la, la pression que je me mets, mais c'est pas euh, je pense pas que... Il y a du, beaucoup de monde qui, qui vont m'écrire en me disant « je m'excuse de... de » Ou euh, « je sais que tu ne m'as pas répondu, mais c'est sûrement parce que tu n'as pas le temps ». Mais c'est je, je, je profite du micro que j'ai là puis je passe le message. Si vous réfléchissez, je ne vous réponds pas. C'est parce que probablement j'ai pas eu la chance de lire votre commentaire, tout simplement. Fait que vous, vous me réécriverez puis je vais je vois répondre. Euh, ça devient lourd. Ça ne devient pas lourd. Ça devient complexe à gérer parce que j'en ai beaucoup de, en même temps. Là, mais... Euh, Tant que, je, tant que je suis capable de tenir le rythme, je, je vois être là. Alors, il y a une constante sur l'ensemble de ton œuvre, de, ton de tes vidéos, c'est que comparé à d'autres et dont certaines chaînes qui en ont fait leur spécialité, tu donnes as assez peu ton avis, pas systématiquement, pas toujours de manière approfondie, euh, quelle influence tu penses que tu as sur ton public malgré le fait que tu es relativement neutre la plupart du temps, tu penses que tu as quand même influ une influence sur les, les achats, les comportements de la communauté euh, Oui. On va, on va assumer notre rôle. On, on se fait nommer des influenceurs, c'est parce que d'une part il y a du monde qui, qui écoute notre avis. J'essaie effectivement d de ne pas être trop tranchant. Euh, je, je vais donner par contre mon avis sincère sur le jeu, mais je sais que ma perception, c'est une question de, c'est une question, c'est très subjectif d'aimer ou pas un jeu. Parce que ce que moi, j'aime correspond pas forcément à tes goûts et vice-versa. Donc, c'est pas parce que j'aime ou pas un jeu que c'est pas un bon jeu, forcément. C'est pour ça que j'essaie de, de, de faire en sorte que ça soit, que ça soit clair dans, mon, dans ma façon de présenter. Et c'est pour ça que quand je fais une critique de jeu, généralement, je la construis avec un certain... Euh, beaucoup de paramètres très objectifs. Qu'est-ce que l'artistique, les règles. Donc, je décortique le jeu puis je lui donne une note euh, par rapport à ça. Donc, ça, me per ça permet aux gens aussi de relativiser pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas un jeu. Mais effectivement, je dans mes vidéos, de le samedi, c'est plus de la présentation d'actualité. Donc, euh, je... je vais quelquefois donner quelques commentaires sur moi, pourquoi je vais l'acheter ou pourquoi je ne l'achèterai pas. Mais ça reste très sommaire. On va... Attaque une question qu'on t'a sûrement déjà beaucoup posée, mais que tu vas pouvoir là euh, étaler dans toutes ses longueurs, qui est une chose qu'on a déjà pas mal évoquée. Euh, tes vidéos sont pas coupées, ont l'air peu scriptées. Euh, même si moi j'ai une partie de la réponse, est-ce que tu veux bien nous expliquer, expliquer à ceux qui te connaissent peut-être moins euh, comment tu t'organises quand tu tournes une vidéo Est-ce que tu fais vraiment tout à l'instinct euh, Comment ça fonctionne, un tournage chez Martin T'en <rire> euh, as eu un avant-goût, là, t'es venu me déranger en plein milieu de mon tournage, euh, durant l'a nuit. Euh, comme je dis, je me prépare quand même pas mal. Tu sais, C'est pas, pas improvisé, parce que j'ai déjà un script, euh, je sais de quoi je vais parler. Puis ça j'ai une journée et demie de préparation avant ma vidéo, donc je sais pas mal de quoi je parle. Puis quand mon sujet est bien maîtrisé, j'ai pas besoin de script. Je pars, euh, j'ai déjà, mon, mon, mon script est fait dans ma tête, donc je pars avec ça. Généralement, je vais tout placer mes jeux en ordre dans lesquels je veux je, je les présenter. Et là, pour moi, mon... mon mon canevas se fait à partir de là puis je suis capable de, de bien improviser ce que j'ai à dire ça m'arrive que je finis ma vidéo puis je dis ah j'ai oublié de parler de telle chose mais généralement c'est assez rare euh, puis je veux que ça, ça, ça soit ça aussi qui soit communiqué tu sais, je, veux, je, je veux rester assez authentisante donc euh, c'est pour ça que je veux pas d'avoir trop un cadre rigide de la façon de le présenter il faut que ça soit comme si tu venais prendre un déjeuner chez moi puis on parle de jeu il n'y a, a vraiment jamais de gros loupé, tu pas un bêtisier caché quelque part dans, dans un coffre, à la cave? Euh... Ah, je suis même pas bon pour en faire. Des fois, je suis obligé de me forcer. <rire> <rire> de plus en plus, je fais juste des one-takes. Euh, je, je, je ne reprends, rare, je reprends rarement mes vidéos. Euh, ce que je reprends, par contre, c'est mon clip d'introduction. Mm -hmm. Des fois, le petit, je, je, je vais passer plus de temps à faire mon premier 15 secondes la que croix. de faire le reste de la vidéo. Ouais. Ouais. Okay. Euh, ces secrets étant révélés euh, il faudrait qu'on parle de la scène Youtube un peu, de manière un petit peu plus large euh, on sent qu'il y a une philosophie vraiment différente entre le bah, Youtube québécois que représente avec, euh, avec quelques autres euh, Youtube français qui est peut-être plus une, petite, une grosse constellation avec pas mal de petits aussi, et puis évidemment le, le YouTube américain. Comment toi tu perçois ces différences entre les presque culturelles entre les YouTube board game, board game pardon, et euh, comment tu comparais peut-être en question bonus la scène française et la scène québécoise qui peut-être n'ont pas de grand chose à voir finalement dans la, la présentation. Je vais te retourner tout de suite la question, à savoir c'est quoi votre perception de, de nous par rapport aux autres parce que ça diffère probablement de ce que moi que j'ai comme euh, comme perception par rapport à... C'est un peu bizarre comme, comme sentiment parce que 70 de mes abonnés sont français. Mm -hmm. euh, on a quand même une grosse une grosse communauté de Françaises qui nous suit. Euh, je dis français, mais, mais c'est européen. On a des Suisses, on a des Belges. Donc, il y a beaucoup de nationalités. Mais le Québec n'est pas majoritaire dans, dans, dans mon auditoire. Euh, Puis moi, je l'explique en partie parce qu'on a quand même une vision nord-américaine des choses. Mm -hmm. Euh, certains jeux aussi qui sont pas encore accessibles en France ou en Europe euh, et qui vont éventuellement venir donc ça donne un avant-goût mais dans la, notre propre langue des jeux qui éventuellement passeront euh, de l'autre côté de l'Atlantique donc c'est une partie de ma, ma, ma réponse, mais j'aimerais juste savoir c'est quoi la perception que vous, vous avez des, des youtubeurs québécois par rapport aux autres Alors vous, je ne sais pas. Moi, si je te pose cette question, c'est que j'ai l'impression qu'on a, euh, a les mastodontes américains d'un côté qui sont très professionnels, qui sont très euh, télévisuels quelque part. Et euh, l'impression que moi j'ai, c'est qu'on a un Youtube québécois qui est plus convivial et un, un Youtube français qui est peut-être plus, avec des gros guillemets, journalistique, tu vois, analytique. Euh, vous donnez vraiment l'impression de cultiver une communauté, ça marche bien d'ailleurs. Nous, on a peut-être plus de mal à le faire. Et, euh, et oui, il y a ce côté convivial, ce côté amical que j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas dans le YouTube français. Mais je ne sais pas si, est-ce que toi, tu consommes du, du YouTube français un petit peu Est-ce que tu, tu perçois une différence dans le traitement de l'information peut-être Oui, euh, tu as raison. Dans ton, analyse, ton analyse, je pense qu'elle est juste. Euh, le, le Québec en général, on est réputé, réputé pour être des bons vivants et des bons joueurs. Puis c'est ce qu'on communique un peu. C'est plus notre, notre plaisir de jouer. Tu sais, rarement, on va décortiquer. On va, on va en parler d'un jeu, des mécaniques, des tout ça, mais c'est plus le sentiment. C'est plus le moment qui, que, que le, le jeu va créer. Qu'est-ce qu'on va avoir comme feeling à y jouer? C'est beaucoup plus ça qu'on va aller rechercher que la, la mécanique de jeu, proprement dite. Euh, quand j'ai euh, quand j'ai fait la croisière du Captain Maple, j'ai fait euh, le tour de la Méditerranée avec. Plusieurs Français qui étaient là, euh, c'était des gamers, ils jouaient avec tous ces gens-là. Puis on passait, ils passaient leur, leur, leur journée à décortiquer le jeu, pourquoi tel, tel mouvement était fait dans tel tour de jeu et tout ça. Et c'était très cartésien comme analyse. Et moi, je, je ramenais tout le temps sur la table, as-tu eu du plaisir Parce qu'au bout de la ligne, c'est le but de l'exercice. Euh, puis euh, oui, là-dessus, je peux concevoir qu'effectivement, on a comme deux façons de, de voir un petit peu le, le gaming différemment. Puis oui les, les YouTube tout ce qui est américain c'est beaucoup plus parce euh... ben, ce qu'on voit c'est c'est le même principe par contre là. ce qu'on voit surtout c'est les gros parce que des des grosses grosses chaînes euh, aux États-Unis mais il y en a des milliers de petites chaînes comme nous qu'on regarde pas parce que c'est pas eux qui font les manchettes mais ça existe aussi de l'autre côté. Là. Euh, si tu veux. nous on est ce qui est particulier c'est que nous on est vraiment un petit village gaulois mmh, ouais. donc euh on est pris entre les deux si tu veux ce qui m'inspire cette question c'est par exemple pour parler de ton ami Martin de la zone de, jeu de société euh, oui. il joue à Sleeping Gods il s'assoit, il met sa caméra il parle devant la caméra sans rien faire d'autre que de parler pendant une heure et les gens l'écoutent je vois pas de comparaison en France tu vois. il arrive à transmettre quelque chose juste par des mots euh, ça, je pense que ça ne marcherait jamais en France que moi si je parlais pendant une heure j'en perdrais 90% au bout de 10 minutes si je mettais pas des images et des cotillons et des machins tu vois c'est pour ça que tu, euh, tu demandes à d'autres de venir le faire à ta place, puis tu fais de l'interview, c'est bon. <rire> voilà, je ne peux, peux pas gérer seul. Euh, Peut-être, effectivement, mais il y a de très bons contenus français qui se fait euh, de plus en plus. J'ai commencé à en, à en découvrir, à en suivre. Initialement, j'écoutais beaucoup des vidéos règles, euh, je trouvais qu'ils étaient très bien structurées, très bien faites euh, par les Français. Puis c'était dans ma langue, donc c'était facile de comprendre. C'est comme ça que j'ai découvert plus le, le médium euh, français. Puis de plus en plus, il y a des chaînes euh, qui, euh, qui sont plus éclatées, que, euh, qui vont aller vers d'autres choses. Euh, donc euh, je suis euh, récemment des cartes Bordeaux, que c'est de la présentation en boutique. Euh, un monde de jeu, bien sûr. Euh, donc il y en a plusieurs qu'on que, que, que, qu va suivre. Mais l'approche est différente, mais je pense que tout le monde se cherche un, se cherche une, un angle ouais, une, identité. Euh, une identité effectivement. Mmh. Comme toi, tu es très cinématographique dans tes présentations, mmh. puis euh, on, on le voit juste dans notre introduction, comment c'est... Oui, demandé à peu près six mois ça. de travail. Hein, oui. C'est <rire> Alors, il y a une chose qui, qui nous diffèrent tous les deux et qui, moi, me posent souvent question. Euh, tu parles pas mal, je trouve, de ta vie privée dans tes vidéos, euh, que ce soit par rapport à tes enfants, ce que tu fais le week-end, etc. Euh, ma question, c'est où est la limite pour toi, s'il y en a une Et est-ce qu'à un moment, tu ne te dis pas... Euh, est-ce que ça t'inquiète pas de parler autant de ta vie privée, même sans donner de détails trop précis, alors que tu deviens de plus en plus populaire, finalement J'en donne pas tant que ça, j'ai l'impression d'en donner un peu en disant euh, ce week-end je suis au chalet, puis euh, j'ai fait une vidéo, deux vidéos avec ma fille Gabrielle qui elle a osé en faire une avec moi, euh, qui était totalement, je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'était totalement autre chose, c'était au début de la pandémie, on a fait euh, une séance euh, masque de visage ensemble. Ça avait pas de lien du tout avec la chaîne. Mais ce pas grave, ça me plaisait de partager ce moment-là avec ma fille. Euh, puis, euh, ça je trouvais ça intéressant. Euh, si, moi, s'ils si, si veulent partager euh, des informations, on va le faire, mais je ne l'imposerai jamais à mon entourage autour. Puis, je me donne quand même certaines limites de, de, de dire que je n'irai pas, euh, pas au-delà. Je pense pas que j'en. En tout cas, peut-être que ta perception est que j'ai divulgué beaucoup de choses. Personnellement, je pense que j'ai mes réserves. Puis peut-être que tout ça c'est inventé puis j'ai pas de famille, ouais. tu le sais pas. Oui, bien sûr. Oui. Le, le but n'était pas de dire que tu disais tout. Justement, c'était de savoir où est-ce que tu t'es arrêté. Euh, Qu'est-ce qu'en qu qu pense ton entourage au sens plus large euh, de ce que tu fais aujourd'hui? Quel regard ils ont là-dessus? Ce sont tous des joueurs, forcément, dans ta famille, tes amis? Ou... Pas du tout. Pas du tout. Euh, comme je l'ai dit, ça a pris un bon six mois avant que le monde sache que j'avais une mmh. chance euh, dans ma famille élargie, qui euh, mes soeurs, mais euh, pas mes frères, j'ai pas de frères, mais, là, mais euh, je pense que ça s'est parlé à Noël de l'année passée seulement que j'ai une chaîne YouTube. Donc ça a pris euh, ça a pris plus de deux ans et demi avant que le monde sache que, que, que, que, que j'avais une chaîne. Donc je, je suis pas quelqu'un qui va. Tu sais, les réseaux sociaux, généralement, le monde partage ça, puis ils font en sorte qu'ils vont, vont grossir leur euh, communauté en en imposant à mes amis euh, qu'est-ce que je fais. C'est pas mon style du tout. Moi, j'ai. Je suis parti avec ça en disant ceux qui seront intéressés, ça va. Puis ceux que j'aurai comme abonnés, ça sera des vrais abonnés, non pas du monde que je vais chercher. Euh, mais là, je n'ai plus aucune idée de quelle question tu me posais Je suis parti <rire> ailleurs. <rire> euh, bon, on va enchaîner. Euh... C'était la, la vision de, de ta famille de ton entourage euh, un peu plus de sur ce que tu faisais, ce qu'ils ont pensé, ben, je, je gagne en crédibilité maintenant, je te dirais. Tu parles, ça fait partie maintenant de la routine de fin de semaine, de dire que les vendredis, je prépare ma vidéo, puis que les samedis... Souvent, là, on commence à partir au chalet, l'été le, le, arrive, le planning, c'est « Est-ce que tu fais ta vidéo ici? T'as-tu eu le temps de la faire le jeudi pour qu'on puisse partir le, le vendredi? » Donc, euh, ça fait partie du planning, euh, de. Tu es reconnu euh, parfois dans la rue, euh, Martin, il y a des gens qui te reconnaissent, qui t'interpellent ou pas plus que ça C'est arrivé quelques fois, mais pas, euh, pas plus que ça. Pas plus que ça encore Non. Peut-être si tu venais en France alors, ou en Suisse ou... Oui, ben c'est ça. Le fait qu'on ait beaucoup plus d'abonnés euh, français, effectivement, peut-être que ce serait le cas. Quand je me, quand je vais dans des. Là, malheureusement, ça n'arrive pas de ce temps-ci, mais euh, dans des emplacements, dans des, des regroupements de gamers, là, soit des, euh, des. Ici, on a des. Ce euh, qu'on a, le délirium ludique. On a quelques événements par année où c'est euh, donc un rassemblement. À ce moment-là, c'est sûr que là, le monde vient de me voir puis ils me remercient sûr. ou ils veulent participer ils veulent faire une partie avec moi, oui parce que là c'est un rassemblement de personnes qui sont de cette communauté là, mais dans la rue c'est assez peu fréquent d'accord, alors une question qui est euh, un petit peu plus euh, dissidente on va dire un petit peu plus euh, pointue euh, oui. tu proposes régulièrement des, un des unboxings sur ta chaîne c'est euh, pas une routine mais ça arrive assez régulièrement euh, et je lis ici ou là et je suis pas forcément en désaccord des gens qui disent peut-être un peu crûment, que c'est le niveau zéro, finalement, de la création de contenu sur YouTube. Euh, est-ce que pour toi, il y a une vraie plus-value sur le fait de, de faire ces unboxings que certaines personnes ne verraient pas, ou est-ce que c'est juste que tu en reçois trop et que si tu veux les montrer, c'est le seul biais que tu es, parce que tu ne peux pas jouer à tout? Euh, c'est l'option B. <rire> Mais euh, oui, je, je manque de temps pour faire du contenu. Je pourrais, à la quantité de jeux que j'ai et que je reçois, je pourrais faire ça à temps plein pendant quatre ans, puis je n'aurais pas pu passer à travers ma, ma ludothèque. Euh, c'est sûr. Donc, certaines fois, je vais le faire. C'est pour ça que j'essaie de trouver le moyen. J'ai jamais été fan de, de unboxing, mais mes unboxings, à moi, sont quand même préparés. Je vais quand même avoir une structure du jeu. Je vais avoir une bonne idée des règles. Je vais quand même, je vais, je vais quand même présenter le jeu un peu plus profondément que si c'est juste ouvrir la boîte et d'en parler. pas vraiment. Puis Dans un gameplay, tu n'as pas la chance de voir tout de proche. Donc, d'un unboxing, des fois, surtout dans des gros jeux de figurines, te permet d'aller voir les figurines de proche, à savoir s'ils si, si, si te plaisent, s'ils ne plaisent pas, si tu fais de la peinture, si tu quoi qui t'intéresse. Donc, il y, y a un public pour ça. Mm. Euh, c'est pour ça que je le présente, mais j'essaie de donner un peu plus d'informations que juste ouvert, ouverture de bois. Mm. Parce que, bon, c'est un sujet sur lequel on va revenir juste après, donc euh, je vais pas m'étaler trop, mais euh, est-ce que par ce biais-là, quand on, sans youtubeur en général, fait des unboxings, est-ce qu'on ne vient pas juste un outil marketing, finalement Une vitrine à montrer des choses si j'étais payé pour le faire puis que c'était des jeux qu'on me donnait, oui, okay, mais okay. là, c'est des jeux que moi, j'ai puis que ça me fait plaisir de, de, de montrer. Puis généralement, je les ai tous payés. Okay. <rire> non. La légende euh, s'effondre alors euh, de Martin qui, euh, comme tous les autres du peur, qui ne paye aucun jeu et qui a tout gratuitement. On peut, On On peut ensemble passer commandes. Ben, je suis un des rares qui n'a aucune commandite, aucun Patreon, aucun Tipeee, aucun marchandisage de rien. J'ai... J'ai pas de. J'ai commencé à avoir des, des, des compagnies qui m'appellent parce que là j'ai une certaine notoriété Libère, ouais, un peu. Donc euh, j'ai du monde qui m'écrive en me disant euh, J'ai tel jeu qui sort, est-ce que ça te tente de leur oui, -moi le recevoir? Oui, si, envoie-moi-le. Si, si je le trouve intéressant, je vais, je vais le présenter, mais je veux je veux garder cette liberté-là un peu d'autonomie. Tu veux dire que euh, toutes les piles que tu vas nous présenter tous les week-ends euh, ce ne sont que des jeux que tu as achetés? j'avais l'impression oui. ou j'avais cru comprendre que finalement tu recevais presque sans les demander et que, que tu croulais un peu sous les boîtes c'est pas forcément ça c'est que tu es un acheteur compulsif alors <rire> au début oui euh, non non je suis un collectionneur avant tout euh, mais je, je joue à peu près à tous les jeux que je, bon, je joue à tous les jeux que je reçois euh, que j'achète que je reçois moins puis aujourd'hui, je commence, c'est pour ça un peu que je fais des unboxings, puis c'est pour ça que je fais des piles de jeux, c'est parce que ça me permet d'en présenter plusieurs dans la même vidéo. J'aurais pas le temps de faire des vidéos sur chacune des jeux qui sont là. Euh, je, commence en, je, je reçois des prototypes de, de Kickstarter parce que c'est un de mes créneaux que, que je suis très présent. Donc, il y a des compagnies qui vont m'écrire et qui vont me dire, euh, ça tente-tu de le présenter Puis je leur dis, ben, envoie-moi le. Puis euh, je vais au moins le mettre dans ma vidéo. Puis si euh, je le trouve intéressant, puis j'ai le temps, mais je leur ferai une présentation. Mais c'est pas, euh, je, pas, je suis pas sponsorisé. J'ai personne qui va me payer pour faire ça. Mm. Genre, fait que les petits jeux underground, je les reçois. Les gros jeux que je présente, je les paye. Et tu joues avec qui alors Surtout en ce moment, t'as euh, des gens autour de toi de ta famille qui sont des joueurs quand même alors euh, Pas pour le genre de jeu que j'ai. Tu fais beaucoup de solo aussi, hein? c'est peut-être euh, ceci qui explique cela. Non? Je fais beaucoup de solo. ouais. c'est ce qui m'a démarqué sur la chaîne au début. Là. J'ai commencé à adapter des règles de jeux qui n'avaient pas de variantes solo. À l'époque, il n'y en avait pratiquement pas, des variantes solo. il y a ans. Puis, j'ai commencé à faire des variantes de jeux. Puis, c'est comme ça que ça a débloqué la chaîne. J'ai quelques compagnies qui m'ont communiqué en me disant « Ah, c'est intéressant. Est-ce que je peux le publier sur le site? Est-ce que je peux les mettre? » J'ai été sur le site de Portal Game. J'ai été sur le site de Gear Game avec Nidavelyr. Euh, il y en a plusieurs que je, spontanément, comme le, euh, le dernier que j'ai fait lueur mm. l'auteur m'a écrit, il me dit ah, « je suis en train de travailler un solo, c'est intéressant. » Donc, c'est le fun que ça, ça évolue. Puis là, je commence à voir mes noms ces boîtes de jeu. Fait que là, ça, ça c'est toujours le fun. Sympa. Alors, du coup, j'allais te poser la question qui a un petit peu répondu. Est-ce que tu as encore le temps de jouer une fois que tu as fini de tourner, de tourner tes vidéos Ta réponse serait plutôt oui oui, depuis... Euh, je me suis fait un devoir au début, début de l'année de mettre le, le, le jeu en avant de ma, en avant de la production vidéo. Donc, j'ai réduit mes productions vidéo, mais je joue plus. J'ai euh, Puis là, je, je me suis donné le, le devoir, j'ai commencé ça il quelques semaines, de, de, de faire voter les abonnés, à savoir « joue-tu à ce jeu-là ou je ce jeu-là cette semaine ?» Puis là, je m'installe dans le jeu, puis je fais 8-10 parties de ce jeu-là. Je veux l'approfondir, c'est parfait. Je ne veux pas juste être en surface des jeux. J'ai trop le sentiment là, de, de, de sauter d'une boîte à l'autre sans avoir le temps de les découvrir. C'est ce que je me suis donné comme mission cette, cette année, c'est de jouer plus. Ouais, alors juste... Mais oui, je suis souvent en solo par contre. Ouais. Justement, c'est. Euh... Alors moi, c'est quelque chose que je ressens, alors que j'ai euh, ni ta notoriété ni le, le, la ludothèque que tu as. Euh, Est-ce qu'on profite encore quand on reçoit autant et même sans parler de, de YouTube, hein, quand on achète autant, quand on bac autant, est-ce que ça gâche pas un peu la magie de recevoir un jeu, le déballer, quand on, on fait ça un petit peu à la chaîne, comme ça, et presque dans la précipitation de vite, faut que je le finisse parce qu'il y en a un autre derrière c'est un peu pour ça que c'est au début de l'année j'ai dit je vais, je vais arrêter de courir après les nouveautés puis je vais profiter de ce que ouais. j'ai je, je me suis abonné à, je, le site BGG permet d'avoir une application et sur le site tu peux te faire des challenges et là cette année pour la première fois je me suis fait un challenge plusieurs même de dire je veux revisiter ma ludothèque je veux, je veux refaire mon, mon top mon top 50 de mes jeux je veux toutes les rejouer puis c'est ouais, un devoir que je me fais dépurer ma bibliothèque de, de garder ce que j'aime puis de, de de passer à autre chose sur d'autres. parce que j'ai trop j'ai plus d'entrée que de sortie dans ma bibliothèque ouais. et le monnaie on a un espace limité tu hein. ouais. euh... t'en vends beaucoup ou... parce que tu as ce côté collectionneur alors est-ce que même si un jeu ne reçois pas est-ce que tu le gardes quand même est-ce que tu Bien là, ce que j'ai fait, c'est... Euh, je, je, depuis deux ans, je suis propriétaire euh, du Randolph, euh, copropriétaire, euh, qui est un ici... Ça appartient avec un pub ludique. Et donc, euh, puis là, ça a grossi depuis. C'est rendu une maison d'édition, une distribution. Euh, donc, on s'est rendu une grosse boîte. Mais euh, j'ai... Donc, j'ai été propriétaire. Je suis encore propriétaire de pub ludique où ce qu'on a une grosse ludothèque de 1500 jeux. Alors, quand j'ai pur mes jeux, je les emmène là-bas et je, je permets à aux ceux qui viennent dans, de, de grossir la ludothèque et euh, d'avoir plus de choix. J'en vends pas beaucoup, non. D'accord. Et il y en a qui ressort après. Euh, je sais pas si tu peux me donner un pourcentage par exemple du jeu qui ressort une fois que tu as fini le premier, euh, les premières parties, l'excitation de, de les recevoir, il y en a, il y en a qui vont ressortir un an, deux ans après ou même quelques mois après? Il y en a toujours. Il y en a plein que je garde parce que je dis « Ah, celui-là, je y... c'est sûr que je vais y rejouer. Euh, » Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que ces jeux-là, je les amène au chalet. Donc, le week-end, j'ai ma ludothèque de vieux jeux au chalet. Et euh, là, ça j'ai le temps, j'ai une table dédiée, je m'installe, je l'installe là, puis euh, je peux même laisser des parties ongoing, puis y revenir après. Donc, oui, j'ai commencé à le faire un peu plus. Euh... Oui. OK. De quoi le pourcentage? Je ne le sais pas, mais... Euh je te dirais euh, présentement je suis quand même pas mal je, je dirais si je joue 5 euh, jours dans la semaine, 2 jours dans la fin de semaine ça fait 7 jours ça, pas <rire> euh, les 2 jours de la fin de semaine c'est pas mal pour essayer une nouveauté et jouer à deux anciens jeux Oui, d'accord, ouais, c'est raisonnable alors euh, parti un petit peu introspection euh, Martin parce que on, quand on voit la, la, le nombre de jeux que tu présentes euh, la question que je vais te poser est, est, est vraiment pertinente je pense en tout cas euh, le marché de Kickstarter aujourd'hui, du jeu de société, on pourrait parler du jeu de société en, en général, mais on va rester sur Kickstarter. Est-ce qu'on serait pas un petit peu, à ton avis, en train de s'approcher de ce qu'on peut voir par exemple dans le, dans le monde des séries C'est-à-dire qu'on a une myriade d'auteurs qui travaillent énormément sur, sur un projet, un projet qui finalement n'aura d'attention que pendant les 2-3 semaines de, son, de sa campagne, et puis les deux trois semaines à réception dans la livraison. Est-ce qu'on n'est pas dans une, maintenant dans une logique de fast-food un petit peu Oui. Euh, le... Oui, la réponse simple et courte, c'est oui. Euh, on, a, on a énormément de sorties maintenant, ça, ça se compte en milliers par année. La durée de vie d'un jeu est de plus en plus écourtée. Si, si tu n'as pas ta fenêtre dans laquelle tu rayonnes, tu passes à côté. Puis le, le jeu qu'on cherche, c'est le Evergreen, donc le jeu qui va rester sur le marché. Euh, ils sont de plus en plus rares, c'est vraiment difficile de percer alors Kickstarter, c'est sûr que c'est rendu une grosse boutique là. C est, c est plus, euh, plus, ce n'est plus qu'un marché de sous financement là. Euh, plusieurs gros éditeurs vont faire des lancements là-dessus, donc c'est des pré-campagnes de commandes si on veut euh, donc oui c'est consommé-jeté malheureusement c'est un peu pour ça que ma vidéo j'essaie maintenant de d'orienter vers, euh, vers ce que je pense qui va rester un peu plus sur le marché. Qui... Je, je vais encore aller encourager des petits éditeurs qui, qui sont là pour les vraies raisons, donc de, de faire du de faire en sorte que le, le projet va lever. Il y en a qui ont besoin de cette plateforme-là pour que le projet se fasse, mais euh, sinon, euh, ça devient effectivement un gros magasin euh, de fast-food. Je tu le, tu le vois ce paradoxe en plus où... Euh... À la fois, ça va être du, du consommer jeté, comme tu dis, et à la fois, si tu ne proposes pas 4 add-ons avec 500 heures de contenu, finalement, euh, bah, les gens sont frustrés parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez. Oui, c'est ce qu'on appelle le, <rire> le FOMO, mm. donc le Fear of Missing Out. C'est euh, le phénomène Kickstarter qui a parti avec Siemens, qui a offert des tonnes et des tonnes et des tonnes de figurines en add-ons euh, en Switch goal. Puis, voyant que ça fonctionne, parce que ça a été un des, des, un des premiers à lever des millions sur le Kickstarter. Et là, euh, les autres ont emboîté le pas. Donc, si tu n'as pas de figurines, si tu n'as pas de stretch goals, si tu n'as pas euh, des trucs euh, des goodies à donner, généralement, c'est dur de lever une grosse campagne, malheureusement. Et quel, euh, Finalement, par extension, quel rôle nous, on va jouer dans tout ça Est-ce que nous ici, on n'est pas, moi, je le pense hein, d'une certaine manière, parce que nous, on, on, on produit et, et on produit sur toutes des vidéos qui sont très éphémères, je pense, non Comment toi tu le vois par rapport aux, aux, aux vues sur ta chaîne, peut-être à ton de vidéo euh, Précise ta question, par rapport à ce que, ce que nous on fait, qu on fait versus la durée de vie de nos vidéos euh, Oui, tu sais, le, le fait qu'on va produire des vidéos sur des produits éphémères, donc les vidéos vont être regardées pendant un temps court de manière assez intense, puis assez délaissées, non Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois sur ta chaîne ben oui, forcément, parce que je fais de la vidéo d'actualité, donc la vidéo d'actualité est d'actualité dans la semaine que je la fais, dans le mois que je le fais, mais rarement un an plus tard, le monde va aller la, va aller la voir, Puis ça c'est un choix que j'ai fait, euh, oui, c'est sûr que je suis l'actualité, donc je m'attends à ce que, effectivement, ça soit de courte durée, ça ne sera, ça sera pas des, des vidéos, ceux-là, qui vont durer dans le temps comme le jeu, effectivement. Est-ce qu'à l'image du... Alors, c'est peut-être une version de YouTube que tu connais moins, mais le, à l'image du YouTube vidéo ludique, tout ce qui est jeux vidéo, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le domaine du board game, on est en termes d'offres assez saturé ou euh, est-ce qu'encore n'importe qui, entre guillemets, peut aujourd'hui monter sa chaîne et puis arriver à des niveaux euh, de la société des jeux ou, ou même plus élevés T'as l'impression qu'on est saturé ou pas encore Bah, ben, Il y a toujours de la place pour des nouveaux, ah. puis les vieux comme moi vont se faire tasser un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Euh, non je pense pas qu'on est saturé est le, le marché du jeu de société n'est pas saturé en partant donc euh, parce que ça reste quand même très niché encore euh, on est en train de démocratiser le jeu de société on est en train de le rendre accessible au grand public et forcément ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de monde qui va s'en intéresser donc plus de, de, de créateurs de contenu aussi qui vont suivre c'est fort probablement le cas euh, puis, euh, c'est sûr que les nouvelles plateformes aussi, euh, les jeunes vont aller adapter d'autres facteurs. Là, moi, je suis de la génération YouTube, mais euh, je ne pense pas aller me mettre de faire des TikTok de jeux de société. Mais peut-être que j'ai créé un compte ouais. juste pour toi. C'est bon. Euh, je un... oui. Non, tu avais. Pardon, je pensais que tu avais coupé. Non, non c'est bon. Euh... Ouais, tu, tu, euh, aux états unis le, le jeu de société est quand même assez, euh, assez populaire c'est très culturel euh, on aurait pu penser qu'au Canada et au Québec par extension, euh, ce soit le cas aussi euh, tu dis que ça reste un, jeu, un domaine de niche le board game au, au Québec encore ben, le Randolph avec qui je travaille a, euh, a été un des précurseurs il y a 8 ans maintenant pour démocratiser ça donc on en a fait des bars mais pas des bars de geeks, c'était des bars des bars festifs, des bars de jeux de société. La clientèle qui allait là, c'était pas des gamers. Ils ont appris à découvrir le jeu et on a construit cette communauté-là avec le temps. C'est plus de quasiment 40 000 gamers qui viennent à chaque... Pas gamers, 40 000 joueurs qui viennent dans nos établissements par mois. Euh, c'est quand même un phénomène qui... qui est remarquable. Puis les gens, les gens ont besoin de socialiser c'est ça répond à cette... cette... Le... Le... Le... Ils viennent pas tant pour le jeu que pour l'aspect social de l'activité donc c'est le jeu de société mais euh, nous c'est la société qui vient de chercher plus que le jeu et ils découvrent le jeu en, en participant à cette, cette, cette activité-là donc je pense qu'on a créé ce, cette communauté-là mais c'est très récente on parle de 8 ans euh, c'est rien là. donc on commence à toucher la pointe de ce qui peut être parce qu'on les voit les chiffres quand même ouais. chaque année il y a une grosse progression dans le jeu de société mais on est, on est loin, il y a des années de lumière des jeux vidéo. Bien sûr, ouais. oui, mais on a aussi un, un temps de retard à l'allumage, j'ai envie de dire, à partir du moment où c'est devenu vraiment populaire. En France, c'est pareil, hein, ça reste encore euh, un marché grandissant euh, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Euh... J'ai perdu ma question. <rire> je, je suis sûr que tu as ça de marqué devant toi, de toute façon, dans ce temps-là, je veux meubler le temps. C'est la fatigue, non, non, non, euh, j'ai des mots-clés devant moi, des choses... Voilà secret de tournage, j'ai moi aussi révélé un secret, j'ai des mots clés devant moi, des choses que je ne veux pas oublier de demander, mais souvent j'improvise et tellement que j'ai perdu mon, mon sujet, c'est pas grave, euh... on va parler d'actualité, Martin. Euh... Bon. puisque tu n'es pas venu là pour me faire plaisir, tu venu là pour parler d'une chose, ouais. <rire> à une époque sur ta chaîne tu avais lancé un projet, je me souviens, ça fait un moment je crois, euh... tu avais dit là on va créer tous ensemble un, un jeu de société, et aujourd'hui tu vas encore plus loin parce que tu dis maintenant je crée une boîte qui va importer des jeux de société pour le rendre plus accessible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce concept que tu as teasé récemment mais que peut-être sur lequel tout le monde n'est pas encore complètement au courant? Euh, oui, ben, j'essaie toujours d'innover, hein, puis j'essaie de rendre le jeu accessible, puis euh, j'ai réussi, donc là, deux ans comme j'ai dit, j'ai acheté un, un Pop ludique. Et là, un an, j'ai tombé dans l'accès du Randolph. Donc, maintenant, je suis en train de faire un changement de carrière. Donc, une, je suis entrepreneur général, j'ai une compagnie de construction pour laquelle j'essaie de vendre présentement et j'essaie de me ré réorienter dans le jeu de société. Donc, je veux aligner euh, passion et euh, profession, ce qui, euh, qui me plaît comme, comme fin de carrière quand même, parce que j'ai quelques années euh, J'en ai, en ai je, mon plan de carrière est déjà fait, je suis rendu en paid out, mais je n'ai jamais autant travaillé. Euh, donc euh, oui, j'essaie donc de le jeu de société, moi, l'édition, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, donc la création. Euh, ça répond à mon, mon désir créatif. Euh, J'avais parti donc cette vidéo-là qui était quand même beaucoup suivie, donc comment créer un jeu de société. Et le but, c'était d'aller rencontrer des éditeurs, voir comment ça fonctionne. Puis éventuellement, dans le but de ça, c'était de partir avec Kickstarter. Le projet est pas, est pas mort encore. C'est en train encore de cogiter dans, dans, dans ma tête. Mais là, comme j'ai changé de fonction et je travaille déjà avec un éditeur, je vais peut-être l'aborder d'une autre façon. Et c'est ça qui m'a fait amener aussi sur le fait que, comme je travaille en, en distribution, j'ai accès à énormément de, de, de personnes euh, qui... Euh, donc, dans, du milieu. Et je me fais proposer des jeux énormément. À partir de là, je me dis, ben, est-ce que, est -ce que ceux qu'on ne prend pas en distribution parce qu'il n'y a pas une assez grosse masse de, de personnes qui le veulent, mais je sais qu'il y a toujours des gamers intéressés par des titres très nichés, est-ce qu'on peut trouver le moyen de les rendre accessibles? Puis là, c'est pour ça que on a pensé à la société des jeux importe des jeux. Éventuellement, je veux en exporter. Excuse-moi, mon téléphone est... Je ne sais pas si ça. Oui, on l'entend, mais euh... ça fait business, ouais, je... là, c'est je... bien. Je... Ça colle. Ouais. <rire> c'est une série qui me, qui me talonne. <rire> J'essaie de le fermer en parallèle. Donc, euh, tout ça pour dire que, oui, j'ai euh, mis sur pied un système d'info-lettres euh, et de, de, de collaboration avec certains éditeurs pour pouvoir aller euh, chercher des titres qui ne sont pas disponibles ici au Québec. Euh, ça va me permettre donc d'aller en faire l'importation. Ça va être en quantité un peu plus limitée, mais ça va permettre donc à tous ceux qui sont intéressés, qui ne veulent pas payer excessivement cher, de faire venir un jeu de Outre-Atlantique. Donc de faire venir ça en même temps que mes autres productions, parce qu'on a souvent des... des des transports qui se font entre, entre la France et le Québec. Donc, euh, je, vais, je vais être capable d'importer des, des titres qui ne sont pas disponibles ici sur le, sur le marché. Et éventuellement, ben, je vais faire l'inverse, donc de, de prendre des titres nord-américains que vous n'avez pas en France et de pouvoir les amener euh, de l'autre côté. Donc, c'est un projet ambitieux que j'ai mis de l'avant. puis euh, on, fond, on verra. Et tous ces projets-là, ils sont, euh, tu dis, guidés par, euh, par cet amour de la communauté, euh, cette envie de partage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un sacré flair pour repérer les secteurs sur lesquels il y a un besoin Est-ce qu'il n'y a pas ce que business aussi, euh, non pas dire que c'est mal de faire du business, mais est-ce que tu n'as pas surtout l'impression d'avoir le flair et de trouver les, les bonnes idées au bon moment euh, Peut-être, mais effectivement, ça fait. Euh, je suis entrepreneur depuis 1998, donc euh, ça fait quand même un petit bout de temps. Euh, J'ai plusieurs compagnies à, à, à mon actif, puis oui, de flairer, de dire c'est qu'est-ce qui, qu -ce, qu -ce qui peut devenir un, plan, un business plan, puis euh, qui peut tenir la route, euh, c'est ce que je fais dans, à peu près dans tous mes métiers, mais je ne le fais pas par, à pas du gain, c'est pas ça que je, je le fais, je le fais par euh, souci de partager cette passion-là, euh, donc. Tant mieux si, si ça répond à un besoin. Là. Alors, tu parlais de, de, de plan de carrière. Je t'ai épargné les questions du genre depuis combien de temps je tu au de société, etc. Est-ce que as un, tu regrettes peut-être si tu avais su que ça marchait aussi bien, qu'il y avait des marchés comme ça à prendre Tu regrettes de ne pas avoir commencé tout ça plus tôt ou finalement tu penses que ça s'est bien inséré dans, dans ta carrière je... Quand j'ai débuté, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait un cours, un cours d'entrepreneuriat pour euh, partir ma business, directement après mes études. Ma copine, à l'époque, elle me dit... Puis moi, ce que je voulais faire, je voulais faire l'édition. Je voulais m'en aller en édition. Puis à l'époque, j'étais en bande dessinée. Euh, donc, euh, c'est un peu là-dessus que, que, que j'avais fait un plan de carrière. J'avais même fait un, un montage financier pour partir quelque chose. Puis ma copine, à l'époque, me dit... Tu viens d'étudier en architecture... Commence par bien faire ce, que tu, ce que, dans, dans quoi tu as étudié, tu ça de toute façon, puis quand tu auras saisi comment ça fonctionne, mais après ça, tu iras travailler pour ta passion. Ça m'a pris peut-être plus de temps que prévu, mais euh, c'est là que je suis rendu, puis non, non, je ne regrette pas du tout. Je pense que là, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils à ma disposition pour pouvoir euh, bien euh, œuvrer dans ce milieu-là. Alors on va finir par euh, quelques questions un petit peu plus intimes, on va euh, revenir sur ce fameux projet de jeu société. Euh, si euh, aujourd'hui tu avais des moyens illimités, on te met devant un bureau, euh, le jeu idéal euh, de Martin ce serait quoi que ce soit en termes de thème, de mécanique, de, de tout ça, c'est quoi être le jeu de tes rêves absolus Ouch C'est très contextuel ça, parce que ça peut varier euh, au fil du temps. Euh, j'ai toujours dit que si on me lançait sur une île déserte avec euh, juste un jeu j'emmènerais juste un jeu de cartes euh, parce que peu près, avec ça je peux, je peux inventer à peu près tous les jeux que je veux euh, c'est comme euh, une trousse d'outils mm. mais sinon plus sérieusement euh, j'ai beaucoup d'affinités euh, mais là je suis en train de changer un petit peu dans mes, <rire> mes perceptions parce que j'ai acheté dernièrement beaucoup, beaucoup de gros jeux des gros narratifs euh, des gros jeux d'exploration euh, mais là je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ça. Euh, tu m'aurais posé la même question, là, un, mois, un an, je te le dit, c'est un jeu narratif, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu à la Seven Continent mélangé avec euh, un Gloomhaven, pis j'aurais brainstormé dans ce sens-là. Probablement que je le ferais encore, mais disons que là, je suis en train de dépurer euh, j'ai trop du gros jeu, je trouve ça lourd à sortir et à, à jouer j'essaie de trouver le, le, le, le jeu parfait, juste un, un jeu qui a une rejouabilité à l'infini mais qui s'installe en cinq minutes puis qui se joue en une demi-heure, je cherche encore. D'accord, et plus, euh, plus Euro, alors Eurogame, plus que qu'Améry Trash alors? À la base, oui, je suis plus Euro que... J'aime beaucoup la, la, la, les jeux hybrides, euh, qui, qui a quand même une thématique, qui a quand même du matériel euh, intéressant, c'est pas juste abstrait. Nous, la perception des jeux euros, c'est de la grosse jeu de gestion avec des, des cubes en bois et euh, beaucoup de, de jus de cerveau. Euh, Puis oui, c'est parfait. Mais j'aime ça, le mélange entre les deux où ce qu'on a quand même une atmosphère de jeu. On a quand même une thématique très présente, très bien imbriquée avec le jeu. Donc euh, ouais, on, est, on est vraiment à cheval entre les deux cultures ici au Québec. Ouais. Alors justement, il n'y a, a pas si longtemps que tu.. Euh... Tu sur Solomon Kane et euh, tu as une paire de très grosses boîtes là, euh, derrière toi. Euh, où t'en es, toi, de cette euh, saturation concertin pour les, les jeux, ce qu'on appelle euh, les plastique avec euh, des centaines de figurines, etc. Où est-ce que tu te situes là-dessus C'est encore quelque chose qui va t'attirer Ou qui te laisse froid Ou pire, qui t'agace maintenant Parce que tu ne saurais plus comment faire euh, je, Ça me dérange pas qu'un qu jeu. Ce, que, ce, que, ce qui me dérange, c'est les 44 extensions que je me sers pas. Mm. Euh, moi, je ne suis pas très consommateur d'extensions. Je suis pas celui qui va prendre les all-in dans les euh, Kickstarter. Je vais souvent me contenter de la boîte de base. Si ça ajoute de la rejouabilité, s'il y a plus de narratifs ou plus d'histoires, je vais peut-être aller chercher des trucs comme ça. Mais d'avoir de la figurine pour de la figurine, c'est pas ma tasse de thé. Ça me dérange pas. Je trouve ça le fun pour faire des vidéos. Mm. C'est plus agréable à regarder qu'un cube de bois. Tu n'es pas euh, sujet au FOMO non, donc, alors je... toi. Hein? Pour le coup tu n'es pas sujet au FOMO alors Non, je pense pas. Okay. Ben, je suis peut-être immunisé avec le temps, puis euh, la surconsommation que j'ai fait avec le temps. Okay. Alors je vais te poser deux ou trois questions à la loi, un petit peu des questions que j'aime bien mais qui sont euh... ah, ça, <rire> mes préférées. Ah, c'est ça. Est-ce que tu peux... Alors peut-être que pas, tu ne pourras pas me répondre, hein, mais est-ce que tu, tu as là comme ça, à euh, euh, pour point euh, un jeu à succès euh... Genre succès vraiment reconnu international que toi personnellement tu détestes. Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit oh. ou qui ne t'a juste pas oh. plu sans parler de détester, mais un jeu à succès qui toi te laisse complètement froid. Euh, jeu à succès que je trouve moins bon. T'as peut-être pas le droit de le mettre dans collection, mais parce que le reste de mes étagères sont en arrière de moi. Mais tu vois, généralement, je les garde pas ces jeux-là. Euh, donc, c'est assez difficile. Euh... Hey Je te dirais que j'ai j'ai pas, pas, pas celui qui, mais là, vous ne l'avez peut-être pas, vous, utilisé beaucoup, mais euh, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Euh... Too Many Bones, c'est un jeu, que, que... c'est une compagnie qui est très remarquée. J'aime le matériel, j'aime y jouer. J'aime beaucoup Cloud Spire, le dernier. Mais, euh, mais Too Many Bone en tant que tel, je le trouvais long, je le trouvais, euh, je le trouvais un petit peu fastidieux, il y a beaucoup de relectures re re de règles tout le temps, c'est encore le cas avec Cloud Spire. mais tu vois, c'est pas un que je placerais haut dans ma liste, que d'autres vont placer très très haut dans leur liste. Ouais. Euh, je te donne un exemple comme ça, j'ai entre autres acheté à un moment donné, puis c'est pas des gros jeux à succès, là, mais Icaion et Mystéa. Pour, pour acheter la boîte solo. Je ne sais pas si tu connais, c'est ouais. Tabula Games. C'est des grosses, grosses boîtes. une compagnie italienne. On me l'avait recommandé. Individuellement, elles sont bons Mais pour faire le solo, ça te prend les deux grosses boîtes que tu achètes à coût de 170$ chaque pour faire un gros jeu de, de 350$ pour pour absolument rien. Donc, ça, ça a été dépensé de, dans le vide de, pour moi. J'en ai, ai des uns comme ça, des mauvais achats. Oui. Ce pas des mauvais achats, c'est des bons jeux, mais… Mais qui ne te touchent pas personnellement. Ouais. Est-ce qu'inversement, ouais. il y a un… alors je veux vous parler de jeux qui seraient inconnus, mais euh, des jeux qui auraient peut-être au contraire été moins appréciés ou plus sanctionnés par la critique que toi tu trouves excellent. Parce que dans ce sens-là, il y en a un qui vient plus facilement à l'esprit Un que je ressors souvent… Euh, c'est un, un designer euh, Vogel que, que j'aime beaucoup euh, puis qui n'est pas très connu, c'est Dresden Files. C'est un petit jeu de cartes. Euh, j'aime beaucoup les jeux de casse-tête, les jeux de puzzle. Euh, j'aime les jeux difficiles où j'ai toujours l'impression de j'aurais pu gagner, mais je ne l'ai pas gagné parce que je ne l'ai pas bien joué. Puis là, je me dis, ben, il faut que je le refasse. Donc je refais le puzzle en disant qu'est-ce que j'ai manqué. Puis là, je refais, je refais, je refais j'accroche sur ces jeux-là généralement où, à le moment j'ai trouvé la clé et là, je suis content. Ça, c'est peut-être issu de ma génération euh, Myst. <rire> je sais pas si tu as ouais. déjà joué ou... Tu au... étais beaucoup ouais. trop jeune pour, pour ça, pas ça, pas ça pas mais oui, j'y ai joué. Vrai. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est ça. Des petits jeux de puzzle comme ça, qui, euh, dont je cherche la clé. Et, euh, je vais y revenir souvent, même si c'est des vieux jeux. Ça, j'aime bien ça. Est-ce que, euh, on va finir le, cette interview qui, euh, qui a dépassé le, le temps que je t'avais euh, promis <rire> Ça à force d'improviser de <rire> des questions tu vois, qui ne sont pas du tout scriptées. Euh, on va finir par des questions scriptées. Est-ce que, aujourd'hui, tu des projets pour ta chaîne, des... on parlait de grands chamboulements, ou est-ce que tu es, avec tout ce que tu as autour, tu comptes juste continuer sur ta, ta lancée actuelle, euh, comme tu dis, réduire un peu le rythme, et puis penser peut-être à, à d'autres choses autour euh... C'est sûr que je veux aller plus loin que la chaîne. Euh, le fait d'avoir euh, de, de m'investir dans, dans, dans l'univers du jeu de société va m'amener éventuellement, quand le, le contexte le permettra, d'aller faire les différents salons. Euh, et là, c'est un peu le but, c'est dès qu'on va pouvoir de nouveau voyager se rencontrer et euh, partager une bière et un, un jeu je de société. Je veux faire le tour. Maison. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux, je veux faire le tour de tous les différents salons, d'aller me présenter, de, de, de, de continuer à entretenir des liens d'amitié, de, d'affaires avec tous ces gens-là. Donc, euh, Je ne sais pas si ça va mener où au niveau de la chaîne, mais euh, je, veux le, je veux sortir de mon sous-sol et de mon Québec. Mmh. Finalement, ça, la que chaîne que... est plus un trompe vers vers l'ouest, ce n'était qu'une étape quelque part. Oui, exact. C'est Qu -ce quoi ta plus grande fierté dans, dans tout ce que tu as accompli là, via YouTube et, et périphériquement au euh, niveau board game? De quoi tu es plus fier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu retiens le plus? Ben moi, à la base, c'était de la création que j'allais chercher en faisant de la vidéo. Euh, je vais dire deux choses. La communauté qui a, qui a été bâtie, c'est vraiment euh, génial. Pour moi, c'est des amis. Euh, je, à tous les matins, j'écris. à à Stéphane, à Cyril, à... je pourrais nous nommer tous, là, mais Et puis on continue une conversation de la semaine passée, donc c'est rendu une grosse communauté, donc je suis très fier de ça. Euh... Et l'autre chose, c'est d'avoir euh... d'avoir réussi à pousser ma créa... mes créations de Juste Société. Je... je partais de petites variantes solo qui finalement ont été publiées, qui finalement vont... Je, je commence à être sollicité pour en créer. Ça, j'aime ça, parce que... C'est une question que j'aurais pu te poser d'ailleurs. Qu'est-ce qui euh, qu t'empêche de te lancer avec euh, finalement relativement peu de risques dans, dans la création d'un jeu, mais ton jeu à toi sans forcément passer par YouTube, etc. T'as pas cette envie là de, Peut-être que tu l'as d'ailleurs. Oui, oui. J'ai un, un petit carnet plein de prototypes. Un jour ça va sortir. Euh, C'est à suivre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour l'avenir euh, Tout ce que tu viens de dire des salons, des jeux, des créations de jeux Juste une chose du plaisir. Du plaisir. <rire> Ton, tu ne ressens pas de la là sur, sur toutes les années, c'est toujours… Euh... Non, non. Tous, tous les dimanches, c'est aussi beau que le précédent, enfin tous les samedis pour le coup. Ben, euh, comme tout le monde, on est par des périodes moins, euh, moins, moins joviales que d'autres ou euh, plus intenses que d'autres, mais euh, non, non, le but, c'est de me lever et d'être heureux. Puis je pense que c'est mission accomplie jusqu'à date. ça va bien. Merci beaucoup, Martin. J'ajoute quand même que tu as été… Euh... À petite, à petite échelle de ma chaîne, tu étais un des moteurs parce que je te suis depuis très très longtemps et euh, tu as fait partie de ceux à qui j'avais envie de ressembler. Donc, euh, donc merci d'avoir été là. C'est un très très grand honneur. Quand Je te lis, hein, le jour où tu t'es abonné à ma chaîne, on a ouvert le champagne. Et puis, euh, puis merci pour ta gentillesse et on te souhaite bien sûr euh, le meilleur pour la suite. Mais la prochaine fois, tu partages une coupe de champagne avec moi, par contre. Avec grand plaisir. <rire> C'est bon. À très bientôt, Martin. Merci, Adrien. Salut. Salut. Bye. Es bon, je suis beau, comment tu me trouves? T'es très Merci. beau, presque sexy. Oh, J'ai tout fait pour. <rire> Bonne nuit. <rire> <rire> Le bon nuit. Je savais pas quoi dire. Non, mais c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal. Eh, tu aurais demain été jusqu'au bout. Hein. J'ai l'impression que je me lève bizarre à chaque coup.